Bon, bah, tu t'en sors plutôt bien au bout de 17 semaines, toi. <rire> hein? Bon, raconte-nous, toi, tu es venu ici, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est de faire une trépied de Ouais. ma vie. Ouais. Et euh, ce soit un lieu où tout le monde se Et je sur quelque chose de bon. Je ne peux pas proposer de la merde, quoi. Ouais. Donc des produits de qualité et cuisiner comme il faut. Et c'est quel genre de crêperie que tu as envie de monter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 Ah c'est assez explosif comme très prix. Hein. Ouais. Hein On va tout péter. A tout péter. <rire> et, et donc bah, tu es venu là, c'est un projet qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps C'est comment Non, c'est pour dans quelques années. Quelques années, carrément. Ouais, carrément, dans, dans deux siècles à peu près. Non, non, à deux pas. siècles Non. En fait. Euh... Mais je, tu sais que je ne pourrais pas aller à l'inauguration dans deux siècles. Donc, de qui va te permettre de renaître. Ah bah Je suis enchanté de te connaître. Mais alors donc... voilà donc t'as, Ouais c'est bien. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Tu vois, tu pouvais retourner ton rosette si tu avais voulu. Mais c'est bien posé. Et donc, euh, ouais, donc tu sais pas encore food truck, sédentaire... Euh... Non, en fait, euh, je sais pas parce que du mobilier est très cher. Ouais. Et moi, je n'ai pas envie de louer, alors euh, je ne sais pas pourquoi. Ça, euh, je préfère acheter. Tu préfères acheter Oui. Bah, peut-être que l'idée, c'est peut-être une première affaire en loin et après tu sauras où tu vas, mais bon. C'est possible, oui. Alors, ces, ces trois journées-là, qu'est-ce que tu as découvert euh... Alors, moi, je ne connais pas du tout le milieu de la restauration. Ouais. C'est un milieu qui m'a plaît depuis que je suis adolescente. Ouais. Et comme j'étais excellente élève à l'école... Ben, il fallait que je fasse des études. D'accord. Et donc, euh, là, le métier que, que je faisais, je ne peux, peux plus le pratiquer. Ouais. Et donc, euh, je réfléchis. Et, et là, en venant, j'ai fait sauter euh, beaucoup de peur. Et euh, j'ai trouvé une joie très profonde et je me sens euh, très calme. Tu te sens bien Ouais.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 Là, euh, la première fois que je suis venue, le GPS m'a fait passer euh, le long de, de la mer. Je me suis dit, mais il oh, y a la mer à côté. Et quand on s'est promené, je me suis dit, mais en oh. plus d'avoir la mer, c'est cool. ouais, beau. Oui, c'est beau. C'est vraiment juste magnifique. On va, bah, c'est bien. Eh ben, Et écoute, la seule chose que je regrette, ouais. c'est de ne pas avoir fait la formation avec mon ami, Ah pour ouais Pour l'embarquer dans le projet.